Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais créer de nouveau une page mix média avec le concept du brainstorming. Pour cette page je vais de nouveau utiliser des pastels à l'huile de chez Staedtler, une boîte de 16 pastels gras de la marque Norris. Je vais utiliser de nouveau des stickers de chez Action, de la colle, des, des euh, je veux dire des embellissements. Donc vous aurez de toute façon toute la liste dans l'article qui suit cette vidéo, le lien se trouve dans la description. Alors ces pastels Norris de chez Stadler euh, contiennent, je veux dire, euh, euh, contrairement aux précédents pastels à l'huile, sont beaucoup plus fins. Mais d'après ce qui est écrit sur leur euh, étui, sur leur emballage, ils sont résistants au prix. Ils conviennent pour le coloriage, pour la superposition des couleurs et aussi pour la technique du grattage. Leurs couleurs semblent intenses, comme euh, les précédents, et le pigment est résistant. Euh, je veux dire, ils disent d'après eux qu est, euh, que le pigment est résistant à l'eau parce que je n'ai pas encore testé. Euh, je veux dire, je n'ai pas peint euh, euh, à l'aquarelle ou alors euh, à l'acrylique sur ces pastels donc. Euh, je ne sais pas si vraiment ils sont très résistants est-ce qu'ils sont très couvrants ou pas, c'est la première fois que je les utilise. Alors je trouve qu'ils euh, qu adhèrent bien, je veux dire euh, d'après ce qui est écrit sur les tuiles, qu'on à toutes les surfaces lisses. Pour moi en tout cas je les trouve vraiment chouettes, euh, ils sont euh, faciles au niveau de la manipulation puisqu'ils sont fins, euh, ils sont euh, je veux dire euh, pas trop gras. Euh, et euh, ils accrochent bien sur, euh, sur le papier par contre leur inconvénient c'est qu'ils sont disponibles euh, en 25 coloris donc euh, c'est pas une, une grande gamme de je veux dire on n'a pas assez de couleurs comme pour les précédents les classiques euh, c'était 48 couleurs Ceci se limite à 25 coloris donc c'est un peu dommage mais voilà moi je trouve que les précédents je les sentais beaucoup mieux dans, euh, entre mes doigts parce que bon quand c'est trop fin j'ai ce sentiment qu'ils sont euh, c'est pour ça qu'ils insistent qu ils écrivent qu'ils sont résistants au prix. pour moi je, je les sentais très fragiles en tout cas c'est mon, mon ressenti alors, dans ce tutoriel, je vais de nouveau associer le pastel à l'huile à la technique du collage, comme je vous ai dit. Je vais utiliser la colle, etc., du papier, etc. Donc, je vais vous laisser visionner tout le déroulement de cette vidéo en espérant qu'elle vous plaira. N'oubliez surtout pas, si vous avez aimé, si, vous, si jamais vous aimerez cette vidéo, de l'aimer, la, de, de me mettre un pouce haut et de la partager. Comme je vous l'ai dit précédemment dans, je veux dire dans la, la vidéo précédente, ça ne prend que quelques secondes mais ça m'aide énormément, ça m'aide à, à, à faire connaître ma chaîne et à m'encourager à vous produire plus de vidéos tutoriels, donc je remercie vivement et de tout mon cœur, toute personne qui le fera. N'oubliez pas de télécharger votre kit de dessin ou de coloriage, les liens se trouvent juste en dessous de cette vidéo, si vous visionnez bien sûr cette vidéo sur YouTube ou le lien, vous le trouverez dans la partie commentaires si jamais vous visionnez cette vidéo, je veux dire sur, euh, sur TikTok ou bien sur Instagram. Alors c'est gratuit et sans aucun engagement. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.